Bien, on se retrouve avec euh, un nouvel ampli Blackstar. De toute façon, on va faire que des amplis Blackstar aujourd'hui. Cette fois-ci, on est sur le e-Décor BIM. Euh, C'est <rire> un, un ampli qui va apporter plein de technologies, n'est-ce pas On aura une émulation euh, de 6 presets. Euh, on aura un clean warm, un clean bright, euh, deux crunch et deux OD. Donc overdrive. Ensuite, on aura aussi quelques petits effets dessus. On aura de la modulation. Donc on va, faire, on va passer en revue un petit peu tout ça. Hein, euh, tout ce qui est euh, flanger, phaser, tremolo, chorus. On aura du delay et de la réverb. Euh... On retrouve aussi le, la fonction USF qui permet de switcher d'un son euh, US à UK. C'est ça. On, On a aussi le logo Bluetooth. Hein. Exactement. Donc si un jour vous souhaitez jouer, vous faire un petit backing track avec un petit MP3 sur votre téléphone, vous avez juste à le connecter en Bluetooth avec votre ampli et puis vous aurez le son qui sortira de l'ampli. On a aussi une petite prise USB. Donc cet ampli-là, il peut se brancher sur votre PC. Et euh, donc sur votre PC vous avez une petite application donc, euh, pour ces amplis, pour le iDecor et pour le iD pour tous les iDecor en fait. Euh, euh, bien euh, bien. Voilà, vous aurez l'interface de votre ampli et vous pourrez euh, donc enregistrer directement euh, par l'interface de, euh, de votre PC et aussi faire du réampling. Par exemple, si vous avez enregistré une gratte sur votre PC, vous pouvez, avec la, la prise USB, la faire ressortir par votre ampli et reprendre, donc repiquer devant. C'est plutôt sympa comme, euh, comme option. Ouais, ouais non, c'est bien. C'est euh, un concentré de technologie. Il hein, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Là, on n'est plus dans la même catégorie de prix. Bon, ça reste euh, en dessous de la barre des euh, 300 euros. Donc, euh, on a quand même quelque chose d'un peu plus conçu. Euh, bah, je pense qu'il faut l'essayer maintenant. On ouais. ce qu'il a dans l'entre. On, on va s'essayer un petit son histoire de faire ah un non. petit peu le tour. Euh, on va passer au départ par une modulation. Donc là, il me semble que c'est un chorus. Yeah. Ça bon. fait penser un peu à Key non Ah, Key on verra après ça avec le trémolo. Ah, ça va pas mettre. on a ça ça va être un phaser. c'est du tout transistor hein ça c'est transistor là. je trouve que le son il est quand même chaleureux, il est euh, tout généreux quoi donc. Ouais il n'y a pas trop mal. Il est là notre Lil là. Tu y vais hein. Allez Magnifique, magnifique. Voilà. Donc ça, c'est ah, pour tout. Il y a eu Matureman qui arrive, là, en train de se garer. Ah. Ah. Donc pour tout, <rire> euh, ça, c'est un petit peu les modulations qu'on a. Après, vous pouvez faire joujou avec. On a aussi quelques delays. Donc là, on va passer un petit peu plus en rue. Un peu plus long. Ok. Oh, non, c'est bien. Et on en a interminable. Voilà, donc ça, ce sont les différents euh, types euh, de delay qu'on a. On a aussi de la reverb, ouais. Sachant que tous les. Il euh, y a un tap tempo aussi sur le delay, hein, si, vous, si vous souhaitez. Donc euh, si vous avez une mélodie, vous voulez taper le tempo et vous avez le, le delay du tempo que vous souhaitez. Et tous les effets sont euh, cumulables. Hein, vous pouvez tous les mettre en même temps. Euh, ça peut rendre des choses géniales. Comme. Euh, le mandat. Comme moi. Les mandats cumulables. Mmh. Mmh. C'est le même ah, matin ouais. Ça, on va le couper. Hein. <rire> bon, voilà, les réverbres. C'est une plate, hein, les réverbres. Ouais, Je sais pas ce que vous arrivez à entendre chez vous, mais là, d'ici, c'est vraiment... Magnifique ouais, C'est magnifique vrai. On est dans une grande pièce Voilà, puis une reverb interminable encore. Ouais. Oh, fatal C'est clapton <rire> Voilà Donc là, on a fini avec les effets. OK Une bonne fois pour toutes, ça, mmh. c'est fait. Euh, ensuite, euh, vu que je vois que tu t'ennuies un petit peu, je vais faire le deuxième son clair. Ouais. Je fais un crunch, okay. vite fait, et puis après tu feras le crunch qui déchire, l'OD1 et l'OD2. D'accord. Ça marche Ok. Allez, donc ça, nous là on était sur le clean warm. Maintenant on va passer sur le clean bright. Là je ai fait joujou avec le UK-USA Vous avez pu voir un petit peu la différence de sonorité qu'on avait Donc c'est le ISF Plus de brillance hein, dans, euh, dans le son UK Exactement, ouais. ouais. ah, c'est euh, US est euh, un petit peu plus étouffé ça reste super sympa, hein, c'est pas le problème À mon goût, c'est pas mal England De toute façon les Black Stars c'est typique, typique british hein, déjà au départ ouais. Donc, euh... allez, un petit crunch. <coughs> ma super révérende Tricky Gomez. Alors celle-ci c'est une carte de caisse et elle a des micros qui ont pas un fort fort fort rendu. Ça on va dire. Du coup ça développe quand même pas mal avec ce petit crunch. Ça marche Bon bah vous les paillettes parce que moi je suis à côté et avec les lumières ça m'envoie quelque chose dans les yeux. J'ai l'impression d'être sur le tour, de prendre des pleins phares. Voilà, alors on change de gratte, qu'est-ce qu'on dit Ouais bah écoute euh, on va passer.. On va essayer avec euh, quelque chose d'un peu plus type hard rock métal, et puis on va voir ce que ça donne. Quoi. Ça marche, allez, on fait ouais. un petit. Cut cut. Nous sommes de retour avec euh, ma petite USB MT2 dans les mains. Et puis bah, on va essayer un petit peu euh, de voir euh, ce qu'elle a. Euh, dans le ventre au niveau bah, du bébé du <rire> c'est un euh, américaine, américain, c'est vrai. Alors, euh... là, c'était le super crunch. Voilà, super okay. crunch. Euh, moi, je le trouve plutôt euh, ouais, bien, bien chaleur. Voilà. Par rapport à tout à l'heure, on n'a pas touché au gain. Hein. On a laissé le même gain, le même volume mm. euh, qu'il y avait sur ma gratte. Et sauf qu'on était sur le crunch, euh, crunch 1. Et là on est juste passé d'un cran sur le Super Crunch. Mmh, mmh, c'est pas mal déjà. Hein Moi je le trouve plutôt. Ouais si il a... il a. du grain, il a de la pêche, il est. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. D'ailleurs, c'est même impressionnant le. Le volume qui sort d'une petite boîte, en fait, c'est mmh. assez. Euh... Enfin, bien. Donc là, vous entendez le son en mono, mais sachez que c'est un ampli. Je change de son. Ouais, c'est un ampli euh, qui est stéréo. Donc là, on est sur euh, un petit euh, 6 pouces euh, au niveau du HP. On en a un, mais en fait, là, on a une prise micro sur le 1, mais en fait, on en a bien deux petits HP. Mmh, mmh. Et franchement, les effets en stéréo, euh, c'est simplement purement magnifique. Vous pouvez le tester au magasin quasi l'homme donc et vous verrez de vous-même franchement c'est vraiment vraiment vraiment ça vaut le coup. Mmh, mmh. On essaye le yeah. D1. <truits> <truits> plus brillant ça c'est clair on a plus de on va essayer d'ailleurs de prendre un son un petit peu plus petit pour voir ce que ça donne euh, super confortable à jouer en fait ouais ah oui, c'est Ces amplis sont munis d'un gate mmh, puisqu'on n'a oui. aucun son parasite. Enfin, là voilà. de... voilà. ouais, Dès qu'on coupe la gratte, il n'y a plus un bruit. On comprends pas. Hein. <rire> ah c'est chouette okay. ouais. bon, Définitivement pour moi, c'est son onglet qui me plaît. Pas de Allez, on passe à lod 2 Alors lod D2, bah, tout simplement, le me <truits> <truits> le son que ça envoie, mais je crois que ouais. je pourrais aller répéter avec ça sans problème. Tu mettrais un micro devant, euh, mm. c'est pratique, c'est... Euh... Ah, c'est bien. Ouais. Et là, en volume, on est à combien là, on est euh... On est tout à 5, là. Ouais. Volume à 5, et on prend. gain à 5, euh, ISF à 5, mm. 5, quoi. Ah, là, tu vois, le gate, il est enclenché, donc... Euh... Non, pas rien. Super, super, super. Très bien. Okay. Bien, ça va c'est cool, -ce tu euh... qu'on a fait le tour je pense donc venu l'essayer puis c'est vraiment le ce moyen de se rendre compte de ce que, de ce que ça vaut et puis euh, super bien on va passer à plus gros allez c'est parti que ton